Le confort pour nous sur scène, c'est d'abord de, de bien s'entendre. Right, c'est fun parce que déjà je retrouve des potes. En tant que batteur, il me laisse une sacrée liberté d'interprétation, c'est vachement important. Honnêtement, euh, moi je voudrais ça tous les jours. en fait c'est que du kiff quoi. Dans les feuilles s'envolaient, le jardinier les remontait. Je joue à la fois quelques morceaux nouveaux, mais aussi des, des morceaux euh, qu'on a réorchestrés. En il y a un, un morceau qu'on a arrangé qui s'appelle le, le Jardinier, qui est assez funky, qui est très marrant à jouer. et L'arrangement a changé. Ça injecte pas mal d'énergie dans le set, donc j'aime bien quoi. Je...